Mais où est ce maudit trésor Ah, il est là. Enfin, je vais être riche. <rire> il est à moi. Et on fait comment maintenant pour compter les euros Tu sais compter les euros, toi Allez, tu m'aides un peu, s'il te plaît Salut les moussaillons, aujourd'hui vous allez avoir deux défis sur les euros Alors, premier défi que je vais vous demander de faire, c'est d'aller chercher, si vos parents sont d'accord bien sûr, votre tirelire Et vous allez devoir trier tout l'argent que vous avez dedans D'un côté vous mettrez les centimes et de l'autre vous mettrez les euros Attention, ne vous trompez pas, souvenez-vous Avec un euro je sais déjà acheter un petit paquet de bonbons Avec un centime je ne sais rien acheter du tout Donc allez-y, allez à votre tirelire Triez bien et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà. Alors maintenant, vous avez bien trié les euros et les centimes. Je vais vous demander maintenant une chose pour les petits et deux choses pour les grands. Tout d'abord, les plus petits. Vous allez devoir calculer combien vous avez d'euros et d'euros seulement. Les plus grands, par contre, vous allez devoir calculer les deux choses. Un, Combien vous avez d'euros Deux, Combien vous avez de... Centimes. Si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez être aidé par papa et maman Je vous dis courage, bonne chance Parce que moi aussi, je vais devoir les compter Et j'en ai beaucoup, beaucoup Allez-y Alors, je mets encore 10, je mets 5 là Vous êtes déjà là, mais vous avez été beaucoup trop vite là Et je n'ai pas fini, hein on ne regarde plus 5 euh, centimes là, euh, et je pas fini. Nous revoilà, j'espère que vous avez bien réussi à trier votre argent Alors, mais comme vous avez vu, mais moi j'ai pas réussi, ça arrive parfois quand il y a beaucoup Alors, je vous souhaite à tous de trouver aussi un trésor, peut-être pas dans votre salon Et surtout, n'utilisez pas une pelle, sinon papa et maman ne vont pas être contents Je vous dis, à la prochaine